Dans une précédente vidéo, nous avions appris à créer une image simple, celle-ci, avec le logiciel GIMP. Cette image, donc, nous l'avions enregistrée, et le nom que nous avions choisi, c'était image1.xcf. Bien, fort bien, mais le problème, c'est que les images produites par GIMP contiennent... Beaucoup d'informations, ici pas encore tellement mais nous verrons des exemples plus tard où de nombreuses informations sont enregistrées et ne sont pas nécessaires ailleurs dans d'autres logiciels. Alors si je veux faire un copier-coller de cette image, il n'y pas de souci, je sélectionne toute l'image, je fais ensuite le fameux copier et puis je veux l'intégrer dans un logiciel de traitement de texte, LibreOffice par exemple, et je fais bien sûr un coller. L'image est là. A... Pas de problème. Mais si maintenant je, je prends l'image enregistrée, donc celle-ci, et que je veux l'intégrer en tant que fichier dans un logiciel de traitement de texte, comme celui-ci par exemple, ou bien si je veux l'envoyer euh, par mail à un collègue qui malheureusement ne dispose pas du logiciel GIMP ou ne souhaite pas l'utiliser, je vais avoir un problème. Regardez lequel. Donc je demande ici une insertion insertion d'image et j'avais enregistré l'image dans le dossier image et ici lorsque je demande toutes les images dans LibreOffice il ne me propose rien du tout pourquoi si je demande par contre tous les fichiers là tout à coup mon image apparaît remarquez que il me propose aussi des images type BMP DXF EMF EPS GIF JPG que vous connaissez comme étant le format d'image pour les appareils photo, par exemple, Et il me propose encore d'autres formats, mais il ne me propose jamais XCF. Effectivement, ce n'est pas un format très utile pour le traitement de texte. Regardez, pour cette toute petite image de rien du tout, j'ai déjà un poids de 411 byte. C'est beaucoup trop. Alors, comment faire pour pouvoir malgré tout importer Si j'essaye, hein, regardez ce qui va se passer. Il me dit format d'image inconnu. Donc, ça ne va pas. Comment faire pour importer malgré tout l'image dans mon traitement de texte Eh bien, je vais retourner dans le logiciel GIMP et je vais cette fois exporter l'image. Donc, je vais l'envoyer hors de GIMP sous une autre forme que la forme XCF. Alors, je vais pour cela dans le menu « Fichier et je vais « Exporter ». Alors, cette image, le logiciel ici me propose par défaut de l'exporter au format .png. C'est un format que le logiciel LibreOffice, par exemple, reconnaîtrait. Mais, comme on va ultérieurement traiter des photos, je vous propose d'utiliser un autre format de fichier qui est plus indiqué. Alors, c'est le format de fichier j que vous connaissez sans doute, puisque c'est le format de fichier qui sort des appareils photo ou de votre téléphone portable lorsque vous faites des photos. Voilà, donc je vais l'enregistrer sous le nom image1.jpg et je vais mettre aussi dans le dossier « image qui me paraît bien, bien indiqué pour enregistrer une image. Voilà, j'ai donc précisé que je voulais le format .jpg. Je clique alors sur le bouton « Exporter » et le système me demande maintenant quelques précisions supplémentaires. Parmi les précisions supplémentaires, il me demande avec quelle qualité je veux enregistrer mon image.jpg. Alors, dans une prochaine vidéo, nous parlerons sans doute de la qualité des images.jpg. On peut enregistrer en très haute qualité, 100%, et dans ce cas-là, on aura une image impeccable, si je peux aussi enregistrer dans une qualité inférieure, que va-t-il se passer Eh bien, le fichier sera beaucoup moins lourd, mais sera moins beau. Alors, je vous propose de ne pas parler de cela ici, maintenant, mais acceptons la, le, le niveau de qualité que le logiciel m'a proposé au départ. Voilà. Les autres informations, les informations exif, etc., on en parlera éventuellement plus tard, et vous pouvez ajouter un petit texte personnel dans... Le, le fichier qui sera créé, le texte n'apparaîtra pas à l'écran. Voilà, et je vais maintenant exporter sans autre forme de procès. Voilà, l'image est exportée sous le nom image1.jpg, je vous rappelle, alors que l'image originale était xcf. Je retourne maintenant dans le traitement de texte, ou à un autre logiciel, un hein, logiciel euh, draw ou impress, n'importe, et je vais à nouveau Insérer l'image en tant que fichier, donc insérer, insertion, image. Et cette fois-ci, vous voyez que dans la liste des images, toutes les images, cette fois-ci, il me propose image1.jpg. Et vous voyez qu'elle est bien plus légère, quatre fois plus légère, que l'image C'était 400 kilobytes tout à l'heure. Ici, il n'y a plus que 100. Eh bien, je vais donc maintenant ouvrir le document et me trouver face à mon image, l'image que j'ai créée, avec le logiciel GIMP, mais que j'ai cette fois-ci exporté au format .jpg. On aurait pu exporter encore dans un autre format, donc je vais recommencer, fichier, enregistrer sous nom, exporter. Alors, comme je vais changer le type de format, je ne vais pas reprendre exporter vers image1.jpg, je vais exporter sous... C'est un peu comme enregistrer sous. Ça va nous permettre de changer le nom. Et cette fois-ci, je vais prendre le format .png. J'exporte. À nouveau, le système me demande des informations complémentaires. Ce ne sont pas les mêmes informations que pour le format JPG. Et il me demande le niveau de compression. Alors à nouveau, ici, ce serait quelque chose d'un peu similaire au niveau de qualité de tout à l'heure. Alors ici, je vais laisser le, le niveau maximum. J'exporte. C'est fait. Je reviens dans le traitement de texte. Je vais insérer l'image à nouveau, mais au format .png cette fois. Insertion. image. Et vous voyez que j'ai l'image 1 qui est là, .png. Vous voyez qu'elle est un tout petit peu moins lourde, à peine, que la précédente. J'ouvre. La précédente est partie. Non, elle est toujours là, mais tout dessus voilà. Donc j'ai maintenant les deux images et vous voyez que les deux images sont de qualité relativement semblable, qualité suffisante en tous les cas pour la plupart des cas dans le traitement de texte. Donc ce que nous avons fait ici, c'est à partir d'une image au format .xcf, nous avons réalisé une exportation au format .jpg, des appareils photo, et une exportation, une exportation au format .png qui convient plutôt à des dessins qu'à des photos. Donc avec cela, nous sommes maintenant capables de créer des images que nous allons utiliser dans d'autres logiciels que le logiciel GIMP. La suite, dans une prochaine vidéo. A bientôt